Avec moi ce soir, Molécule, alias Romain Delahaye, si on prononce bien comme ça. exactement ça. Bonsoir. <rire> Bonsoir pour Radio Bastide. Donc, euh, tu es avec Kika. Et euh, donc, on va parler de ton dernier album, euh, 22-22.7. Moins, moins moins Et euh, tu parles dans cet album de quête de soi. Tu es parti loin, te chercher, avec tes toi-même, dans des sons venant des fins fonds de notre planète. L'air, les animaux marins, les animaux terrestres. Est-ce que tu as pensé faire un album avec tous les sons venant de notre propre corps Je ah, n'ai pas encore euh, pensé, mais je suis parti au Groenland pour travailler euh, euh, autour du silence, du thème du silence, et donc effectivement il y a, y a l'idée de, de, de... la L'écoute de l'environnement, des éléments, et dans un silence très profond, c'est aussi une manière de s'écouter de soi. Euh, il y a John Cage que j'aimais beaucoup, quelqu'un, un musicien des, des années 70 que j'aime beaucoup et, et qui, qui disait que même dans le silence parfait, qu'on peut entendre, euh, qu'on peut vivre hein, plutôt dans, dans une chambre anéchoïque, euh, on entend toujours deux sons, euh, des fréquences très aiguës qui sont le, le résultat de son activité cérébrale et une, un son très, très grave, très bas, qui est le sang qui coule dans ses veines. Euh, tout ça pour dire que le silence n'existe pas et que c'est un, un thème un peu philosophique, un peu mystique. C'est ça. ça, et les battements du cœur aussi. Voilà, exactement. Alors, tu te sens un autre homme quand tu reviens de tes voyages Oui, je me sens, euh, je me sens euh, un peu modifié. Euh, euh, c'est difficile à verbaliser, mais c'est une sorte de, je dirais, de force tranquille d'avoir vécu ces conditions assez étonnantes, nouvelles, d'avoir appris, d'avoir rencontré aussi une population, une culture très différente, qui a une vision du monde, de l'environnement, de la mort, très différente. Donc voilà, c est, c est, on, on revient enrichi de tout ça et puis aussi un peu bouleversé. Et est-ce que tu te sens pas aussi tout petit, tout petit quand tu es dans cet univers immense. Oui, bah, effectivement, il y, y a aussi cette volonté de se confronter aux éléments euh, naturels, à, à, à la puissance des éléments de, de cette nature, pour, euh, bah, pour euh, euh, retrouver d'un certain côté, retrouver un peu sa place euh, face... Euh, à cette nature immense, à ce désert blanc, ou alors quand j'étais en plein milieu de l'Atlantique, en pleine tempête, bah effectivement on se sent petit face à ça et il y a un respect profond qui se, qui se, qui se vit en fait. Et on n'est rien que des hommes et on doit le respect à la planète qui nous accueille. Tout à fait. Alors maintenant, ce sera ma dernière question par rapport à la planète et aussi par rapport à toi, c'est subjectif. Quel est le bruit, le son qui te perturbe le plus dans ta vie Le son qui me perturbe le plus Alors ça, j'accueille je, je, je, je je, chaque son euh, euh, avec... Euh, avec attention. Euh, euh, après, c'est vrai que euh, ça arrive d'être. Euh, je dirais que c'est plutôt les. Ce qui pourrait me perturber, c'est plutôt le rapport avec le sommeil et le son euh, de, de, de bloquer sur un, sur une, sur l'air conditionné dans une chambre d'hôtel en tournée euh, euh, quand on a juste 3-4 heures pour dormir et, et, que et que voilà, on fait une fixation là-dessus. Après, j'ai pas, j'ai pas de son. Euh, j'ai pas de son comme ça, c'est plutôt des sons mécaniques, on va dire, liés à des machines qui peuvent m'agacer qui, qui dans cette, certaines situations bien précises. D'accord, et donc une goutte d'eau dans un évier qui coulerait, ça t'inspire ou ça t'énerve Ça dépend, ça dépend, si c'est un évier que j'essaye de réparer et que je n'y arrive pas, à force de répétitions et d'échecs, je pense que ça pourrait commencer à m'agacer euh, après, euh, non, j'aime bien prendre conscience des sons aussi environnants, euh, comme ça, des petits détails. Euh, ça fait partie un peu du jeu euh, jeu de la vie. Hein. Oui, parce que le Groenland, c'est l'élément eau et donc tu étais entouré des sons, de l'eau. et euh, ouais, de l'eau glacée, euh, contrairement à, à l'album précédent que j'avais fait en pleine, en pleine mer. Oui, l'eau, c'est un élément important. Hein, bah, on est, on est rempli euh, à plus de 90% d'eau. Euh, euh, et puis il y, y a aussi quelque chose de l'ordre de, de, de l'inconscient dans l'eau. Euh, c'est un, un, un élément qui me. Qui m'est cher. Oui. Puis mine de rien, l'eau c'est bruyant. Et l'eau ça fait ça fait du son. Il y a beaucoup de choses hein, provoquent du son, les arbres parlent. Euh, euh, au Groenland, j'étais sous les aurores boréales. Je tendais mon micro, je, je, je n'entendais rien, euh, mais les Inuits entendent des sons. Euh, Il voilà, y, y, y a un rapport euh, au son comme ça qui est lié aussi à sa culture, à la culture de chacun, euh, à son rapport au monde et à la manière dont on accueille aussi euh, l'extérieur. Hein. L'écoute, c'est une manière euh, très forte, très puissante de mettre en relation euh, euh, son intérieur et, et l'extérieur. Euh, c'est une manière aussi de se fondre dans, dans, dans, le, dans un paysage, dans, dans... Dans la nature, tout, tout ça, c'est, on va dire, aussi une démarche pour se reconnecter un peu à, à, à la nature, à ce lien qui nous lie aux éléments euh, qu'on tend à perdre dans nos sociétés modernes. Oui, exactement. Et bien, merci beaucoup, Moulekul, pour cette merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est ton concert à 22h À minuit et quart, je crois. Minuit et quart, ouais, d'accord. Bon, euh, bon concert à toi. Merci.